C'est relou. Ça fait les pecs ou quoi aujourd'hui Ouais, mais je galère. J'arrive pas à les ressentir. Ça me casse les couilles. Tu ressens pas tes pecs Non, en plus, je prends bien écarté. Pas trop près. Là, tu les sens toujours pas si je fais comme ça Et si je fais les deux comme ça Et un peu plus bas comme ça, tu sens Si, tu le sens. <rire> C'est un même bizarre. <rire> Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui euh, le thème de la vidéo c'est Comment mieux ressentir un muscle qu'on a du mal à ressentir Ouais, Exemple Pimousse euh, petit exemple Exemple je m'entraîne depuis 6 mois euh, J'ai un petit retard pec et quand je fais Du développé couché impossible de sentir mes pecs, Je sens que mes bras Alors que sur le développé couché c'est les pectoraux qu'on cherche ouais. à, à développer Donc euh, on va vous donner les astuces Pour euh, pallier à ce problème parce qu'à chaque fois On reçoit des DM sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram voilà. Fitness Fusion avec 3S Et le mec il nous dit à chaque fois en en général, euh, ouais, je comprends pas, j'ai du mal à ressentir euh, ce muscle ou ce muscle. Donc, cette vidéo-là, on l'enverra à chaque fois. Et vous ouais. faites pareil, si vous avez un pote qui a du mal à ressentir euh, certains muscles, vous lui vous envoyez la ça. vidéo. Solution, vas-y. Euh. Arrêtez la branlette déjà. <rire> de premier, euh, parce que c'est ça qui fait que vous avez des bras, ils sont développés. Ouais. Non, première solution, euh, c'est que déjà, si vous avez bah, les bras en point fort, ce qui a été mon cas, moi, j'avais des triceps en point fort, euh, c'est possible que vos triceps, ils prennent tout le travail sur le développé couché ou du moins une grosse partie. Et du coup, eux gonflent et vos pecs, eux, ils grossissent, mais tout doucement. Et vous les ressentez pas. Pour pas lié à ça, une des solutions ça va être par exemple de varier la prise, tu prends un petit peu plus large comme ça tu vas recruter un peu moins tes triceps mais il va falloir quand même faire attention à ne pas trop écarter pour éviter de tirer sur l'épaule et se faire mal donc pour ça les gars il faut juste connaître euh, sa morphologie ouais. donc déjà si vous faites un exercice qui n'est pas adapté à votre morphologie ça peut pas le faire c'est ça donc bien connaître son corps euh, pour ça qu'est ce qu'on peut faire puis www.fitnessfusion.fr ouais. on le fait les gars pour 50 euros on regarde euh, la longueur de vos os de Mon vos. De naine, ah, tu vois, la à longueur à la de, 3, 3. 3. de tout la ah, longueur ah, de on avait dit on fait pas <rire> ça hein. moi je, perso, je le fais pas <rire> donc choisissez bien votre coach les gars parce que lui <rire> il va très loin dans les analyses. Tout doit être calculé mmh. au centimètre. Et euh, le fait de bien connaître son corps, les gars, ça peut vous permettre de progresser beaucoup plus vite parce que vous allez avoir des exercices qui vont vous faire progresser. Alors que si vous vous entêtez sur un exercice euh, qui n'est pas fait pour vous, vous allez potentiellement vous blesser plus facilement. C'est vrai. Donc c'est risqué, faites bien attention. Vous ne serait-ce que ralentir votre progression, simplement. Ah, c'est ça, au lieu d'aller plus vite Perdre sujet. du temps. Voilà. Donc euh, si vous voulez arrêter de perdre du temps, les gars, activer la cloche sur FF tous les mercredis, on recentre le sujet, hein, on fait des choses efficaces. C'est ça. Donc euh, deuxième solution qui peut être utile pour vous, c'est d'améliorer votre technique. Ouais. la plupart des cas si le gars ne ressent pas son muscle c'est parce que la technique elle est dégueulasse les gars donc n'hésitez pas à vous filmer en salle je sais que c'est pas évident pour tout le monde vous vous sentez regarder, juger ce que vous voulez mais les gars en salle, bon, si vous entraînez pas à basic fit les gars ils sont là pour, <rire> pour bah, s'entraîner <rire> ça, ça, ça, ah, hop, ça vite ici hein. <rire> ils ont leurs écouteurs, ils sont concentrés dans leur training donc n'hésitez pas vous posez votre téléphone ils vont pas vous calculer, si vous ne savez pas vous analyser on peut le faire ok c'est payant on le fait pour vous euh, sur fitnessfusion.fr si vous êtes en suivi par exemple euh, mais sinon on a aussi une communauté euh, très fidèle très solidaire qui aide tous les guerriers. Ouais et ça c'est sur Discord. Tu vas aller sur Discord, c'est en description. Voilà. Tu cliques sur le lien Discord et ça te ramène direct. de tu rien à faire. Voilà. Il y, y a plusieurs salons donc euh, prise de masse sèche, euh... prise de stéroïdes, prise de stéroïdes. Donc les gars si tout. vous voulez voir ça, foncez. <rire> c'est gratuit en plus. Une mais après si vous voulez plus. nous aider financièrement euh, sur Fitness Fusion, bah, vous prenez un ouais, voilà. coaching. Euh... Voilà, faut pas hésiter les gars hein, parce que nous on donne euh, on se donne au maximum pour faire de la qualité sur Fitness Fusion, mais on a ouais. besoin. Euh, tu vois ça... c'est pas facile. Il hein. faut, faut savoir qu'on se aucun salaire. Hein, ouais, c moi. Absolument, tout est réinvesti dans les vidéos et le matériel. voilà Pour preuve, le jeu de loi qu'on a tourné, allez la voir si vous l'avez pas vu. Elle, elle est sur cher, la chaîne, elle nous a coûté un bon billet. Mais quand je regarde la vidéo, je suis fier de voilà, cette vidéo, ça, je suis content de cette vidéo. FF, les gars. Satisfaction Donc, personnelle. Ça a pas fait beaucoup de vues, n'hésitez pas à la partager, les gars. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire sur Fitness ouais. Fusion. tout ce qui est jeux la comme de ça, euh, musculation. Ouais, voilà, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on fera. Euh, les vidéos du mercredi, c'est pour euh, vous aider, mais euh, les vidéos du dimanche comme ça, il okay, faut être sont présent, les gars. 17 h oubliez pas d'activer la cloche. Euh, une autre solution. L'après fatigue ou la post fatigue. C'est simple, ça va consister avant de développer couché ou n'importe quel autre exercice, ça peut marcher sur le dos, etc. Vous allez prendre un exercice d'isolation pour isoler vraiment que le muscle. Que vous les ciblez, vous allez le pré-fatiguer en l'occurrence si c'est avant ou le post-fatiguer, je sais pas si ça se dit. Donc, si, euh, si, post-fatiguer. Pour hein. le terminer sa mère, voilà. Alors. Après le développer le coucher par exemple, vous faites euh, poulie vis-à-vis haute, que ce soit aux élastiques ou à la poulie. En pré-fatigue, vous allez fatiguer le muscle et donc euh, vous allez le recruter plus facilement. Ou en post-fatigue pour aller chercher la sensation et apprendre à, à le ressentir simplement. Voilà, après, une autre solution qui peut être pas mal pour vous, c'est de baisser vos charges donc, pour bien ressentir un muscle. Si vous mettez trop lourd, les gars, là, c'est sûr et certain vous allez utiliser d'autres muscles. Ouais. En force notamment, euh... Force, on s'en fout. On s'en fout. force. Voilà. On, on utilise tous les muscles possibles pour pousser la barre au développement touché. Mais si vous, votre but c'est de faire de l'hypertrophie, euh, baissez vos charges pour dans un premier temps bien ressentir son muscle. Et on peut mettre en place par exemple euh, les tempos. Donc euh, pour bien ressentir son muscle, euh, au lieu de faire du 1-1 comme en force, on va bien redescendre la barre, on va bloquer en bas, contraction volontaire sur la montée. Vous mettez tout ce qui est en place possible, mais vous ne faites pas ça sur toute l'année. Un mois c'est bon, c'est suffisant. C est c est ça. Que, euh, contraction volontaire, tempo, ça marche, ok. Mais euh, c'est pas le plus important pour prendre du muscle. Mais dans votre place c'est utile donc n'hésitez pas à le faire Il reste une dernière solution C'est les répétitions partielles comme moi on m'a souvent passé ah, oh, les couilles sur ouais, les ouais. vidéos tu vois. Ouais. Euh, Répétition partielle Vous faites du développé couché vous voulez sentir que vos pecs Vous savez que je vais me mettre de côté comme ça il voit Toi t'as des trop gros pectos Et en plus on va se mettre de côté comme ça c'est ah, mieux. mieux Voilà combat de sabre laser dans le pire <rire> des cas <rire> Allez, je me casse <rire> T'es fou Vous commencez comme ça, bras tendus. Vous descendez. Quand vous remontez jusque ici, c'est vos pecs qui vont travailler. Mais arrivé à un certain stade, c'est vos triceps qui prennent le relais. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que quand on fait un PR ou même qu'on arrive à l'échec, c'est pas rare que la personne elle monte jusqu'ici et après elle bloque et ça redescend. Parce que les pecs sont assez forts, mais les triceps ils lâchent. Ce que vous faites, c'est que vous vous arrêtez là et vous redescendez et vous, vous restez que sur la partie pectoraux Comme ça, votre triceps n'est pas recruté et c'est que vos pecs qui travaillent. Moi, ça va marcher sur Et en plus, vous allez pouvoir mettre un peu plus lourd vu que le mouvement n'est pas complet. Bon, après j'ajouterais même que c'est pas parce que tu ressens pas un muscle qui travaille pas, tu vois. Ah ça c'est bien, bien de le dire aussi Moi je ressens pas mon dos et pourtant j'ai un gros dos Alors que ouais. je, je sens vraiment mais pas du tout Après, après ouais. ça arrive aussi de pas ressentir Pendant la séance mais le lendemain ouais. avoir des courbatures les gars. Euh, mais ouais ça c'est vrai Que courbatures ou sensations C'est pas vraiment signe de euh, J'ai du mal à développer ce muscle en particulier Non mais souvent si as des courbatures le lendemain au dos C'est que t'as travaillé ouais. ton dos quoi, tu vois. Donc voilà les gars dans 95% des cas Pour ce problème la meilleure solution C'est euh, la technique Assurez-vous d'avoir une bonne technique on vous l'a dit en un. ensuite il euh, bah, y a là, les techniques d'intensification qui viennent après euh, le tempo et euh, l'analyse morpho peut-être que l'exercice n'est pas adapté pour vous donc plusieurs solutions qu'on vous offre gratuitement mais après si vous voulez nous aider n'hésitez euh, pas c'est sur www.fitness.fr ou qnt, o -QNT. Ah, ouais, ouais. Vrai, ça on nous donne, euh, soutient tout. intelligemment vous utilisez des compléments alimentaires autant prendre les notes qu'on voilà. qu place là vraiment discrètement pour bien que vous les voyez euh, vous avez moins 20% de réduction sur toute la boutique euh, donc les gars n'hésitez ouais. pas ça nous aide beaucoup et et puis, euh, votre argent, vous inquiétez pas, il est entre de bonnes il est mains. très bien investi. Et on réinvestit voilà, on pour après. vraiment vous faire du grand contenu sur FF et prendre euh, le trône parce qu'il nous est destiné. Moi, je suis persuadé de ça. Il faut qu'on s'assoie à la place d'Alex. Il faut qu'on s'assoie à la place de Thibaut. Et si le fitness, ça marche pas, on fera autre chose. Crypto-monnaie, au ce et que tu veux, mais. Discord boy. Bon, les gars, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous, et Didio Force. Force et Fun. Ça. Tiens, j'avais pas montré les pieds. j'avais mis ouais. un départ d'heure et tout.